Salut Mekichou mes j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite, mais je m'étais trompée sur les surcotés, sous côtés Je crois que j'avais inversé d'après ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Que cette fois-ci, je vais dire normalement l'inverse. Et si jamais c'est si encore faux, vous me dites dans les commentaires et euh, je ne plus de série là-dessus parce qu'à chaque fois. Je dirais que de, de du Kika et ça ne exactement rien. Sur ce que vous avez pu le comprendre, on va faire la version de, des marques sur côté, sous-côté. Vous avez participé au sondage sur Instagram. Euh, Instagram s'affiche aussi dessous. Tout simplement, voilà. Et nous allons commencer par le premier qui est les Ferrero Rocher. C'est parti, alors vous avez voté pour. Euh, 60% de sous-côté et je confirme, c'est tellement, tellement, tellement bon les ferrets Rocher Mais si tu. Ah, c'est tellement bon les viens Je sais pas comment c'est. Je sais pas pourquoi il y a quand même du 40% sur-côté. Ceux qui ont voté sur ça, n'hésitez pas à me dire le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc. J'adore les ferrets je c'est tellement bon, ça je pense. Ça se mange d'une rapidité incroyable. C'est. Bref, nous avons passé le numéro de Nike. Pour ma part Nike, j'aurais mis sous-côté. J'aime bien Nike, j'aime bien le petit B, tout ça, enfin le petit B, le petit moyen ouais, euh, j'aime bien. Je sais pas pourquoi vous, vous aimez pas Nike, euh, 60% quand même, est énorme. Euh, quelle est votre marque préférée, si c'est pas les Nike Peut-être que vous préférez une autre marque euh, de chaussures, simplement. Moi j'aime bien les Nike, je trouve qu'ils font de, de belles, euh, belles chaussures tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, ouais, je sais pas, mais pour moi c'est ce côté, tout simplement. Passons au traitement. Le coca là bien évidemment que c'est ce côté, on adore le Coca, c'est toute notre vie. Le Coca, même si ça nous détruit le ventre, c'est toute notre vie. clair que c'est toute notre vie. C'est, tu peux pas t'en passer en fait, c'est tellement bon que tu peux en boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si c'est pas bon pour notre santé, on adore ça. Il y a la game toujours qui ne vont pas aimer tout simplement. Mais voilà. Après, il y a différents coca. Coca Centur, le Coca zéro, le Coca, coca chéri et tout ça. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà goûté le Coca chéri C'est quand même une chose. On boirait pas souvent, mais c'est quand même bon en petite dose quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous passons à la suite. Le Red Bull. Bien évidemment que c'est sur le côté. Bah, je tiens pas fort. C'est un bon, mais. Oui tellement bizarre. Le monster, je l'ai jamais goûté. Je pense ça devrait être bon parce qu'il y a plein, on vient dire c'est bon, il y a plein qui prennent le Red Bull, c'est bon, il y a plein qui prennent le monster, c'est bon. Oui, on a tous nos goûts, euh, chacun euh, différent. Mais moi, ça, c'est vraiment surcoté. Je le valide à 100%, c'est vraiment surcoté. Une façon passionnante. Et les Lind, Lind, lind euh, Bessa, c'est sous C'est vraiment une tuerie. Il y a des bonbons, euh, l'année dernière je me souviens j'en avais ramené à la maison on avait délingué euh, les, les bonbons en moins de ça se mange d'une rapidité mmh, tellement bon tellement rapide et extrêmement bon les gars qu'est-ce <rire> que vous dire de plus tellement bon de toute façon ce qui est chocolat c'est merveilleux mais <rire> passons à la suite les kinder ça, à y a 40% sur côté mais oui les kinder et les kinder surprise les Kinder, oui, non, les Kinder max les Kinder ping, oui, les Kinder, les Duo Kinder, les Kinder Duo, les, les Kinder. Il y a tellement de Kinder, mais c'est la vie les Kinder. Si vous aimez pas les Kinder, si vous aimez pas le mélange de chocolat au lait, tout ça, c'est tellement, tellement, tellement, tellement bon. Je sais pas comment euh, vous dire, mais c'est tellement bon, ça se mange. Tu mets ta bouche, tu, prends, tu, ça fond, ça. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Heureusement qu'il y a la majorité qui gagne. Si jamais vous n'êtes pas trop d'accord avec tout ça, vous avez vos avis, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. pas à liker un maximum pour soutenir cette vidéo. Simplement. Et à partager, partager et tout ça. Euh, la suivante, c'est Nintendo. Nintendo. Je comprends pas pourquoi il y a 25%, ça c'est ceux qui préfèrent sûrement la PlayStation ou euh, l'Xbox, sûrement. Mais il y a 75%, je suis totalement d'accord avec les sous-côtés. Nintendo, ça existe depuis un bail de chez Pay. T'avais la Gamecube, t'avais Nintendo, la Nintendo 64, il y avait même des petites Nintendo, je sais plus le nom, mais euh, il y a sur l'image, il y a des Nintendo comme ça. Après, t'as Nintendo DS, c'était tellement de DS, c'est tellement bien. Ils ont fait des choses qui sont branchables, comme la Gamecube, la Nintendo, Nintendo 64, etc. Même la Nintendo Switch, euh, qui est récente. Et ils ont fait des choses qui sont euh, portables, comme la Nintendo, la DS, pardon, la DS XL, la DS, la DS euh, 3D, la DS, euh, etc. Ils ont fait tellement, je dire toutes les consoles, ont fait tellement de choses. Ils me Xbox un peu tout temps. Oui sûrement, après, je ne connais pas toutes les consoles Xbox. Je ne suis pas de ce côté-là. Je suis plus côté Nintendo, voire euh, PlayStation. Mais euh, voilà, nous passons à la suite. Carrefour, c'est vraiment un 50 50 sarnoli t'es bien toi. On s'en fout que t'aimes ou t'aimes pas, c'est la même chose pour nous. <rire> non, en vrai Carrefour, Je j'aime pas spécialement un Carrefour. Ça peut m'arriver dans un Carrefour, mais c'est vraiment... S'il est à côté de chez toi, t'as pas envie d'aller un peu plus loin et de, voilà, il pas grand chose à prendre ou autre. Parce que pour moi, les Carrefour, j'ai plus du en Carrefour. Petit Carrefour. Les grands Carrefour, euh, comme les Auchan, les Leclerc, tout simplement. Je dirais que c'est plus ah, surcoté, c'est plus sur côté parce que je plus sur du haut-champ ou de l'extrême, ah, c'est beaucoup plus grand, t'as peut-être beaucoup plus de choix, après si t'as pas besoin grand chose et que tu sais ce qu'il y a là-bas et tout ça, et que tu veux pas aller dans les grands magasins parce que tu as peur ou euh, que tu préfères des petits trucs, les petits magasins parce que c'est plus, plus, comment dire, vivant, non plus vivant ou non, mais plus, moins. c'est plus rapide et au moins, euh, voilà, toute façon suite, à la suite. Euh, puma, puma, puma, puma, je suis totalement d'accord avec vous, 100% de chaussures. Puma, je pas trop connu ça, je sais que ça existait tout ça, mais j'ai jamais porté du puma, tout ça. Je suis plus côté euh, sur côté quoi, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme chose, à part des chaussures, je sais même plus à quoi leurs chaussures, je crois que j'avais déjà dû voir une fois ou deux quand j'étais petite. On n'en voit même plus parler, je pense. Enfin, moi, j'entends plus parler, je sais pas pour vous. On n'entend plus de Nike, ou Adidas, ou peut-être Adidas un peu moins, mais plus Nike, voilà. Ou d'autres euh, marques, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme d'autres marques de chaussures, mais voilà, euh, ouais, ça reste surcoté, totalement. Le suivant, c'est Zalando. Euh, ouais, je dirais totalement aussi pareil que vous, surcoté, à part voir les pubs de Zalando à la télé. Je ne connais pas spécialement, ça. Euh, c'est un site de vêtements, si je me trompe pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement, peut-être des chaussures. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. un. Hein. Euh, mais ouais, vu que c'est pas une boutique spécialement, hein, tu peux aller comme ça, à exemple, acheter directement. C'est plus un site. Je connais pas trop les sites de vêtements hein, tout ça. Mais euh, ouais, sur côté tout ça. Hein. Nous passons à la suite le Milka, le Milka. Depuis qu'ils l'ont créé, je sais pas depuis quand ça existe Mais depuis un petit moment avec Kozani On essaie de goûter tous les mecha qui sortent Enfin tous, on essaie Des fois ils en sortent quand même pas mal Mais c'est tellement bon Alors oui je dirais c'est sous-côté Bien évidemment C'est une curie les gars Mais c'est tellement tellement bon a même les mecha en barre chocolat, en gâteau Ouais c'est trop bon les gars Tellement, tellement trop bon Ça se mange trop trop trop trop trop trop On passe à la suite euh, qui est fini en fait, et il n'y a pas de suite. C'était le dernier en fait. J'en ai moins 10, 11, un truc comme ça, 12 peut-être maximum. Euh, je ne voulais pas que ce soit trop court ni trop long, euh, j'espère que ça vous aura plu. Et euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Puis, euh, likez, commentez un maximum, partagez si ça vous a grave N'hésitez pas à donner de la force, ça fera toujours plaisir, les euh, gars. comment sur euh, <rire> Et sur ce, portez-vous bien et euh, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine les gars. Tchuss